Bonjour tout le monde. Jusque maintenant j'ai filmé toutes mes vidéos seules qui imposaient des cadrages fixes. Donc pour ajouter un petit peu de dynamisme à mes vidéos, avec un peu de mouvement, il me fallait soit un accessoire, soit un caméraman. Allez, top générique Ce caméraman, c'est Slide. Il vient du même endroit que le tableau numérique, à savoir JG Robot. Vous avez déjà vu son travail dans la vidéo de Euro. Si, si, à 6 minutes 22, c'est lui qui filme. Merci de parler enfin de moi. Bon, en même temps, pendant ce film, tu t'es cassé une jambe parce que tu étais trop fragile. Donc j'allais pas parler de toi. Hein. Alors tu restes calme. De toute façon, c'est toujours toi qui as raison. Bon, on va quand même aller voir à quoi tu ressemblais avant. Voici à quoi ressemble le projet monté avec les fichiers 3D fournis par Gigi Robot. Alors, euh... Je suis plutôt convaincu par cette pièce-là, elle est plutôt bien faite, donc celle-là je vais la garder. Par contre, on voit ici que la pièce a cassé au montage, probablement que le réglage de mon imprimante n'était pas optimal, ce qui fait que j'ai dû le monter avec un serre-joint et forcément le plastique a cassé à ce niveau-là. De ce côté-ci, j'ai donc rajouté un boîtier pour pouvoir mettre l'électronique, mais ça fait moche de mettre ça sur le côté, en plus là encore, probablement dû à un problème d'ajustement, euh, je dois mettre du scotch qui ne tient pas pour que le boîtier reste fermé. Donc globalement, je vais refaire ce boîtier-là, dans lequel je vais y inclure un logement pour mettre la carte électronique. Ici, au niveau du chariot, on voit qu'ici il y a de la place. Donc le chariot, je vais le mettre dans l'autre sens, de manière à ce que lorsqu'on arrive ici, il y ait la place justement pour conserver la carte électronique. Et je vais faire en sorte que le câble reste du coup en dessous, dans un logement, Probablement dans une chaîne de câbles, de manière à ce que l'objet soit un petit peu plus propre et qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc globalement, il n'y aura plus qu'un accès euh, à l'alimentation par l'arrière. Pour tout le reste, euh, on sera propre, nickel. Donc euh, bah, on va prendre les mesures et puis euh, derrière, on ira modéliser. Voici l'interface de contrôle de slide. Alors, on a en premier lieu la possibilité de sélectionner la course de l'appareil photo sur le rail. Là ici je l'ai mis au maximum à 38 cm, ce qui veut dire que lorsque je vais lancer, il va faire des allers-retours, des va-et-vient sur toute la longueur, parce que j'ai mis un objet qui est centré. Maintenant je pourrais très bien avoir envie de mettre l'objet ici et n'avoir qu'un déplacement va-et-vient que sur cette longueur là. Donc, si je remets mon objet ici, ici, je vais pouvoir définir la distance Y par rapport au rail. Ici, vous avez un petit pictogramme qui vous rappelle que Y, c'est cette distance-là. Donc, entre l'appareil photo et ici, j'ai 20 cm. Donc, j'ai rentré 20 mm. Sur le déplacement entre le démarrage et l'axe euh, perpendiculaire de l'objet, c'est l'axe x, c'est ce qu'on voit ici, j'ai donc mis 150. Ce qui veut dire que derrière, lorsque je vais lancer la caméra, elle va filmer en, tout, en pointant systématiquement cet axe là ici je vais pouvoir régler la vitesse là je suis en hyper rapide si je le mets en très lent, ça permettrait de faire par exemple des time lapse en extérieur donc maintenant on va voir ce que ça donne comme rendu, donc je lance la caméra donc là il est en train de filmer ça et donc je lui demande de filmer cette partie là et voilà ça va la tortue. envoyez bien. Hein. Oui, C'est une tortue avec une euh, petite patte en ressort. Et voilà. Et donc là, on a une vidéo. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne comme résultat. Hey, Slide, euh, faut pas filmer ça, hein, c'est le, le thème de la prochaine vidéo. Euh, c'est top secret, hein. Oups, euh, pardon. Ouais, je suis bien, euh, pardon, pardon, mais euh, fais gaffe quand même. Bah, Vas-y, coupe. Allez, ciao, ciao les gens. Hey, c'est encore moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker et à partager. Allez, ciao, ciao